Il y a des gauris, il y a des zinophantazia, il y a des lihoudia, il y a des zinobukumalia, il y a des arabia, il y a des amul mizéria. Ha ha ha ha ha ha ha Assalamualaikum, didikassirikumakam, Hamidish, l'youtuber, Kemal Aydan, Muthiolikum katso, dinafso Firi alieh Vous voulez parler ce soir? Pourquoi? Parce que je fais une vidéo youtube, je vais le vous Ha ha ha De qui? De nous tous, frère. Oh, ok, vas-y. YouTube. YouTube, frère. Comment On reste pour YouTube. Vas-y, <rire> non, mais énorme, la vérité, ça va être une dinguerie, je te promets. Et j'ai un concept là, ça une va dinguerie. être une dinguerie. Dinguerie. On reste. Par contre. Attends-nous juste, on va chercher un truc. On revient. <rire> vas-y, casse-toi. Hein Et voilà. Non, hein? que je vais le concept. Oh, ouais. fait ça, comme le on allait faire un omegun ça pied et j'allais mettre un omegun. Je ne sais pas pour omegun. Tu connais le marteau Non. Mais pas le marteau turc ou la française, le marteau algérien. Ouais. T'as passé ton marteau. Je ah, comprends ouais. le marteau. Pourquoi Comme ça. Youtube. Tu, tu, tu, dis, on va pas rester pour Youtube. <rires> ah, ouais, ouais. Salut Janine, comment tu vas Regarde, <rire> Vas-y, Aziza, justificatif, qualificatif Justificatif, qualificatif Oui, justificatif, qualificatif Justificatif, qualificatif <rire> justificatif, qualificatif <rire> <rire> <rire> <rire> barbès Yo les gars, après fait 50 existences, je viens de savoir que ça là, ça se pose plutôt <rire> comme ça. Non, ce n'est pas possible. Mon coeur, Ouais, tu peux réparer le robinet de la salle de bain s'il te plaît Non là, là je fais sport et puis euh, je suis pas un plombier hein. Bon il m'a dit, soit je vous fais un gâteau, soit on fait l'amour bon. Tu l'as fait quoi comme gâteau Bah hein oh. <rire> <rire> <rire> <rire> Mais putain mais fais gaffe en plus, y'a notre con encore là! Regarde, mais dégage toi! Putain Mais c'est pas possible ça! Gros dégueulasse, va! Oui! C'est là! je Алло, да, приветик. Сейчас, подожди одну секундочку, буквально одну секунду. Да, мы... можешь говорить, она не слышит. Я ушел в ванну, да. А что ты ты делаешь? Да, ручка у меня упала. А, понятно. Ah ben bah j'ai passé un cap aujourd'hui j'ai le flous, j'ai la monnaie, j'ai l'argent, j'ai la halus, j'ai la moulaga, oh je suis blindé sa mère, je suis blindé. Je... Mais ça coule de partout, de partout. Je suis trempé de liquide, c'est ça Trempé de liquide. Oh là, je sais plus qu'on fout, de quoi ça Oh là. <rire> <rire> oh non non non non. non. <rire> <rire>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 喳脾 No, no, no, no. <laughs> no. <laughs> Non non non non. Ah! <laughs>